Hello ma et amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve à Tokyo Disneyland Pour une vidéo que je ne pouvais pas ne pas vous faire Aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale Boutique dans le parc Puisqu'il y a beaucoup de merchandising par ici Il faut savoir que dans certaines boutiques vous avez du merchandising Un petit peu unique Et euh, je me suis dit que bon en bonne shopping addict Que j'étais, il fallait que je vous montre ça Donc la première boutique de notre liste C'est Pouce Corner qui est juste à côté de l'attraction Winnie Zippou, euh, à à Fantasyland. et je vous montre ça Tout de suite Donc là on a la boutique Pousse Corner qui est juste à côté de Winnie l'ourson et je suppose qu'elle est entièrement thématisée sur Winnie Bon, on va découvrir ça ensemble donc ici vous avez l'un des produits phares du parc puisqu'il s'agit de porte cartes de passeport annuel et ça coûte quand même 25$ hein donc bon voilà en fait vous êtes dans la maison de Winnie l'ourson là c'est adorable oh Absolument, c'est exactement celui que je voulais acheter. C'est exactement celui que je voulais acheter, bon bah je vais, ouais, vais l'acheter. Alors attendons. Voyons le prix en direct live, 79 euros. Bah écoutez, tant pis, hein, il est trop beau. Donc là vous avez tout un tas de bijoux sur le thème de Winnie Bourgeois. Là, vous avez les fameux t-shirts imprimés qu'on peut voir un peu partout dans toutes les boutiques. C'est pas trop mon style, mais je trouve ça très chou. Et autre pièce très très appréciée ici, vous avez les lunettes de soleil, très très mignon. Après le tarif, ça représente à peu près 18 euros. La folie Winnie continue avec ces pièces-ci, trop trop mignon, j'adore. Vous avez genre même les coupes ongles quoi, les coupes ongles. Je découvre en même temps que vous, hein. donc ça fait que ça par exemple, je ne sais pas ce que c'est. C'est mignon mais je ne sais pas. Ah Ok, c'est un... <rire> c'est un astic poussière. C'est pratique ceci. Dit. Vous avez même genre les tapis de salle de bain et tout. J'avoue que ça c'est quelque chose que j'aime énormément dans les boutiques japonaises, c'est que vous avez de, beaucoup de produits qui sont pratiques au quotidien en fait. Donc non seulement vous avez des caleçons qui sont vendus, mais vous avez également des chaussettes comme celle ci qui sont adorables. Et vous avez de toutes petites chaussettes, toutes fluffy, toutes mignonnes. Oh, J'adore cette petite boîte si je m'écoutais, je l'achèterais direct en fait C'est des bonbons au miel les gars J'adore, j'adore Non mais mon porte-monnaie va pas ressortir indemne de cette boutique hein. La sortie de l'attraction qui vous permet d'aller directement dans la boutique donc là vous voyez il y a le château je suis là et en fait dans la boutique qui est juste ici il y a beaucoup de soldes donc je vais vous montrer un petit peu le merchandising présent donc bien évidemment lors de votre visite ce sera pas forcément ce merchandising que vous retrouverez mais bon on sait jamais comme ça vous connaissez l'adresse Il y a les chaussures et tout c'est quoi ça oh il est beau aussi hein de western hein, de la PC Army et je suis tombée sur une boutique un peu l'équivalent de Thunder Mesa à part qu'il y a plein de merchandising que vous ne trouvez qu'ici et qui est vraiment thématique de Disney donc je vais vous montrer franchement j'ai fait des découvertes je suis trop heureuse non mais non mais les gars les gars les gars j'ai envie d'acheter tout alors bien évidemment vous avez également de l'article amérindien tout ça mais il y a quand même du merchandising exclusif Disney quoi donc bon c'est pour les gosses mais qu'est-ce que c'est mignon oh, j'adore j'adore j'ai envie de tout prendre de tout prendre tout tout prendre tout c'est trop mignon changement de tenue, changement de décor nous sommes actuellement à Tokyo Disney Sea pour la suite du tour et nous sommes actuellement devant la tour de la terreur japonaise puisqu'il faut savoir qu'il y a une esthétique mais également une attraction avec une storyline complètement différente et donc forcément il y a du merchandising exclusif et je m'apprête à vous montrer ça, donc là on est à la sortie de l'attraction et allons-y Ok, j'avoue, je vous ai vendu un peu du rêve pour rien, il n'y a pas beaucoup de merchandising vraiment propre à la Tour de la Terreur mais comme vous pouvez voir la thématisation est vraiment assez poussée, donc ça c'est plutôt cool mais sachez qu'il y a d'autres boutiques avec une thématisation qui est ouf et du merchandising exclusif je pense notamment au Land Aladdin et la Petite Sirène et justement on y va, allez Nous sommes donc dans l'entrée d'Ariel et en fait comme vous pouvez le voir juste derrière moi il y a une baleine avec à l'intérieur du merchandising alors je ne sais pas ce que donne le merchandising mais de l'extérieur je pense que c'est une boutique à faire en tout cas Je pense vraiment que là, on a affaire à du merchandising exclusif. C'est sublime. Pas d'autre mot, c'est sublime. Et regardez la vaisselle juste en dessous. Trop beau. Ça, c'est les fameux t-shirts qui sont totalement boutsis en fait et que beaucoup de personnes aiment ramener. Moi, j'avoue que je suis pas forcément fan du côté un peu trop chargé de la chose. Mais peut-être que dans, sur d'autres dessins animés, ça me plaira plus, je ne sais pas encore. Là, vous avez une version un peu plus délavée. Là, vous avez une sorte de robe. Donc là, vous avez cette première pièce, avec les deux ou trois premières rangées qui sont dédiées à Ariel et après du merchandising de type classique. Et vous pouvez également aller ici, qui est une seconde salle. Très jolie très également alors autant la déco reste Ariel autant le merchandising pas du tout et j'avais pas encore vu euh, cette gamme de produits c'est drôle, ce sont des poupées en fait qui ont des tenues un peu casual euh, en référence aux princesses Disney là où il y a clochette c'est la première fois que je vois les jouets ici il y en a vraiment pas beaucoup hein. et ensuite une troisième salle, un peu plus grande, plus lumineuse aussi La visite d'une boutique spécialement dédiée à Duffy chez Limay et ses amis Donc je suis un peu tombée dessus par hasard je vous avoue mais on n'est pas très loin du Duffy Village Donc nous sommes devant la boutique Peg et euh, allons voir le merchandising Donc là on a Stella Lou le lapin Moi mon prêve c'est j'ai la Tony puisque c'est un chat Là, on a du de filles, du chez Limay. Oh, j'aime beaucoup cette boîte. Et alors, pour information, le merchandising de filles chez Limay ne se trouve qu'à Tokyo Disney. -ci. Elle est magnifique cette boîte, dit-on. Il est magnifique le gélatonine de Noël. Hein. Oh là, là là là là là, magnifique. Vous avez un énorme défi ici. Et ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 130 euros. Oui, bah, il est bien dans la boutique aussi. Hein. Donc là, vous avez les traditionnels oreilles et porte passeport annuel. les vêtements de filles et chez Limay. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça, pour le coup, c'est vraiment mon article coup de cœur dans la gamme de filles chez Limay. Je trouve ça très très très très mignon. Assez subtil, au final. J'aime beaucoup. Là, on est dans une boutique spécialement dédiée à pixou. Elle est absolument sublime. Alors niveau décoration, merchandising, c'est du merchandising euh, sur les deux filles. C'est juste incroyablement beau. J'adore côté de Sinbad, vous avez tout, euh, tout un quartier, tout un espace qui est thématisé sur le thème d'Agraba et vous avez une boutique qui est thématisée Aladdin dedans vous avez également Shandu qui est le petit bébé euh, tigre chat qui est trop mignon et vous avez un petit peu de merchandising Aladdin. alors il n'y en a pas énormément non plus je trouve mais euh, ça reste quand même sympa à explorer, si vous aimez l'univers d'Aladdin, je peux que vous recommander cette boutique vraiment. Pour cette vidéo spéciale merchandising à Tokyo, j'essaie de vous présenter les boutiques les plus intéressantes à découvrir celles qui ont du merchandising exclusif, mes petits coups de coeur etc. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires quel est l'objet qui a le plus attiré votre attention, je sais que vous êtes aussi fan de shopping que moi et donc forcément je suis sûre qu'il y a des items qui vous plaisent dans le lot, n'hésitez pas également à me lâcher un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner et on attend la prochaine vidéo, ma petite série prenez soin de vous, je vous aime bisous bisous bisous